Bonjour à tous, nous sommes le 7 novembre 2021. Euh, J'aimerais regarder avec vous un peu les marchés, euh, ce qui s'est passé cette semaine, surtout euh, aux États-Unis. Et euh, Hier, on a eu une nouvelle toute fraîche à propos euh, du, euh, de l'arrêt de, des procédures de Joe Biden euh, qui avait mis en place pour faire en sorte que les entreprises de plus de 100 employés là, aux États-Unis, c'est immense, ça euh, équivalait à peu près à 80 millions de personnes, euh, euh, soient obligées... Euh, d'être vacciné pour rentrer au travail pour avoir leur salaire, eh bien, ça vient d'être rejeté par la cour. C'est un arrêt donc des procédures de Joe Biden. C'est une claque à la figure de Joe Biden pour euh, la troisième fois. La première, c'est l'Afghanistan. On l'oublie encore, mais la décision que Joe Biden a prise à propos de retirer les troupes d'une manière très, très rapide, c'est une catastrophe pour les Américains et pour euh, l'Afghanistan aussi, où on on a laissé, je sais pas combien de... -tu, je pense que c'est 15 milliards d'équipements. Euh, c'est peut-être plus euh, d'équipements. Ou peut-être je me trompe dans les chiffres. Peu importe, là, on a laissé beaucoup, beaucoup d'équipements militaires là, euh, aux mains des talibans. Et en plus, il euh, y a des Américains qui sont morts. Beaucoup d'afghanistan de, de, de, d'Afghans qui comptait sur les États-Unis pour euh, maintenir une position forte dans le pays pour la liberté. Eh bien non, Joe Biden a pris une très mauvaise décision. Euh, on l'oublie, c'est la première décision. Deuxième, ben dans le fond, il y a des conséquences de ça aujourd'hui parce que les talibans ont pris le pouvoir et puis euh, euh, ces 20 ans pour rien. Et on, quelques-uns ont dit que Trump avait, avait dit aussi qu'il voulait retirer les troupes. Je ne veux pas défendre Trump, mais Trump voulait le faire d'une manière moins sauvage. Joe Biden, j'ai l'impression... Regardez ce qu'il faisait au dernier sommet, là. COP COP26, en tout cas le, le sommet sur l'environnement. Il dormait au début du sommet, donc ça en, en dit long sur sa présidence. La deuxième claque à la figure, c'est la Virginie qui vient de perdre son gouverneur démocrate. Et le New Jersey aussi, il y a des sous-gouverneurs aussi qui ont, qui ont perdu. C'est euh, un annonce de la force qui revient au niveau des républicains aux États-Unis pour 2020 au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre, des représentants, donc euh, c'est quelque chose de gros, et là c'est la troisième claque à la figure par contre, on doit dire que Joe Biden ben, sous Joe Biden, on a réussi entre les communistes démocrates et les euh, plus centristes démocrates à trouver un entente de je pense c'est c'est 3000 milliards, là, au niveau des infrastructures et des programmes sociaux, euh, de la part de OAC, donc euh, euh, on a réussi à signer un entente vendredi donc euh, ça va donner peut-être un boost au marché. Le marché, de toute façon, qui est en euphorie totale. Et la Fed, même si Jérôme Paul a dit qu'il retirait, euh, commence à retirer 15 milliards par mois, eh bien et il va voir ce que le marché va faire. Et si le marché réagit contraire à ce qui parce que c'est des coups de dés que la Fed fait en ce moment-là. Euh, elle s'est mise dans un, un étau où elle, elle, on continue de tourner la roue et ça se resserre de plus en plus. On va aller voir ça tout à l'heure dans un des articles. Donc, pour revenir à Joe Biden, euh, troisième claque à la figure, très, très importante. Re... C'est un échec là, du... du euh de l'obligation vaccinale. Donc, on parle du passeport. Et je sais qu'en Europe, en France, euh, ben aussi en Australie, euh, ça brasse beaucoup parce que, dans le fond, on veut absolument euh, que les citoyens se fassent vacciner. Ici, au Québec, euh, on sait que Dubé a reculé. C'est une très bonne nouvelle parce que, dans le fond, euh, moi, je pense que la vaccination, ça doit se faire d'une manière volontaire. Et là, pour la vaccination des 5 à 11 ans, je, je ne suis pas du tout en accord de ce, de cette décision parce que dans le fond on vaccine pas les enfants pour euh, les aider à, à pas être malade ou euh, on vaccine les enfants tout simplement pour les vieux et euh, moi en étant, en étant un vieux je me considère comme euh, à risque mais j'ai pas du tout peur euh, qu'un enfant me contamine vous allez me dire euh, je pense que le système immunitaire c'est la première chose qu'on doit euh, prendre en compte et euh, Plusieurs l'ont dit euh, depuis le début de cette crise-là. Moi, ce que ça l'a fait, ben ça a fait que j'ai j'ai. Ben, comme je vous avais dit, j'ai suivi un régime keto, donc j'ai perdu 35 livres et je me suis mis en forme. Euh, euh, régime push-up, setup, euh, euh, et aussi beaucoup de marche, beaucoup de musculation. Donc euh, C est, c est, c est, je pense que c'est une, une solution qui est quand même très très bien lorsque ton corps est, est capable de supporter plus de c'est pas une garantie que tu n'auras pas de virus ou de COVID ou quoi que ce soit, mais le système immunitaire s'en trouve meilleur et c'est la, la raison pour laquelle j'ai pris cette décision-là de renforcer mon système immunitaire en étant plus euh, euh, ben, en santé et de cette manière-là euh, on se trouve à, à, à combattre mieux les virus, c'est ce que je crois moi que dans le fond et là ça, les études commencent à sortir là-dessus, là. on n'avait même pas parlé de ça au Québec et là ça commence à sortir tranquillement que dans le fond le système immunitaire devrait être tenu en compte ben, on le disait là, un an et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Donc, on retourne à nos moutons. Comme je vous dis, aux États-Unis, euh, c'est une grande défaite pour le clan Biden et pour Dubé aussi. Ici, c'est une grande défaite, le fait qu'il je pas les infirmières. Et là, il y a des procès en cours. Il ne faut pas euh, se leurrer. Il y a beaucoup de procès en cours ici au Québec, aux États-Unis aussi. Euh, à, à, là, il y en a un, là procès, là, qui, euh, on, on veut actionner le gouvernement du Québec euh, à propos des décisions qui a pris au niveau des CHSLD. Il euh, y a, a d'autres euh, procès qui sont en, qui sont en cours là, pour avoir imposé l'obligation vaccinale. Euh, en tout cas, on va voir au niveau de la liberté de, de, de, de, de vie euh, aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on devrait justement euh, arrêter cette folie et on voit très, très bien. Euh, je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas, Bill Meyer, euh, lui-même, vous connaissez, c'est un comédien américain très connu et démocrate. On a bien entendu a dit que la COVID, c'est fini. Là. On, on, on, on essaie de maintenir artificiellement un système qui est terminé, mais je pense que, dans le fond, il faut se réveiller et continuer à, à vivre et passer à d'autres choses. On va être là avec le virus et, et il faut vivre avec. Ceux qui veulent se faire vacciner, là, c'est rendu à la troisième, on parle de la quatrième. Faites-vous vacciner à Éternum Vitae, si vous voulez. Moi, je ne veux pas me faire vacciner et je préconise, en tout cas pour moi, c'est ma santé plutôt que de me fier à des euh, vaccins euh, qui sont des tests. Il faut bien, bien le spécifier, qui sont des tests. Euh, qui ont été, oui, approuvés par le CDC, le FDA aux, aux États-Unis. Euh, ici, Santé Canada, au niveau du vaccin, euh, a été approuvé, mais pas au niveau du vaccin des enfants encore. ça va venir, euh, ça je suis sûr de ça, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la la moralité, au niveau d'injecter un enfant, euh, c'est immoral pour moi. Donc, euh, rapidement, avant de parler de l'or et de l'argent, parce que je veux vraiment revenir là-dessus, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Je sais qu'il y a du va-et-vient, on perd des... Euh, on va gagner des 20$ par jour, des, on perd des 20$, il y a quelque chose qui se passe et ça brasse beaucoup et c'est dû au fait de la décision de la Fed euh, qui va tout simplement continuer son même scénario qu'elle fait depuis presque deux ans maintenant, c'est-à-dire ben, deux ans, c'est imprimer de l'argent, c'est la, la, la monnaie fiduciaire qu'on appelle qui est basée sur euh, absolument rien et on sait très très bien que les prochains scénarios, ça va être euh, pas simplement d'imprimer de la monnaie papier parce qu'on sait très très bien que la monnaie papier va disparaître. Ça vient pas de moi, ça vient de la Banque du Canada, ça vient de la, de la, de la Fed. Là. là, on essaie de trouver euh, un palliatif à ça, une monnaie numérique pour prendre contrôle euh, sur toutes vos transactions, vos achats. Euh, c'est comme euh, les, les monnaies, les crypto-monnaies, mais gouvernementales, c'est ce qui s'en vient et ce ne sera pas une monnaie privée. Peu importe le bitcoin, Ethereum, comme je vous le dis souvent, c'est vraiment des monnaies gouvernementales qu'ils vont instaurer. Et là-dessus, j'ai quelques petites... Euh, ben, nouvelles que j'ai mis, mais là, je vous ai, voudrais vous en parler. J'ai les ai mises sur mon site Bourse Technique. Euh, ben c'est très, très important. Ça, c'est avant d'aller voir l'or. On va regarder euh, ce qui s'est passé cette semaine. Euh, euh, ben c'est ça, l'une des nouvelles que j'ai mis euh, le 6 novembre, on voit, la justice américaine suspend l'obligation vaccinale euh, dans les entreprises. C'est très, très important comme décision. Là, on va voir ce qu'il va y avoir euh, comme cause parce qu'il va y avoir des appels, tout ça, mais euh, euh, la base, c'est que cette loi... Euh, inique euh, va à l'encontre des principes même de la Constitution américaine, c'est-à-dire la liberté, la liberté de se faire injecter ce qu'on veut, mais ça va plus que ça, c'est la liberté de vivre. Et euh, l'imposition la, la, vaccinale de la part de Biden, c'est pas simplement le, le fait de se faire injecter quelque chose qui en soi est odieux mais c'est plus que ça c'est être obligé d'avoir un passe vaccinal pour entrer et travailler pour avoir un salaire donc c'est euh, le passe vaccinal c'est être vacciné dans le fond ça fait partie du contrôle des populations et euh, le, le je sais que les mondialistes ne l'ogeront pas le morceau d'ailleurs ici Ticard, euh, qui se trouve être ministre des technologies euh, est à la est à la base de tout ce système là de contrôle euh, des québécois et euh, on veut devenir le go veut qu'on devienne un modèle au niveau du contrôle des populations et là on est allé plus loin et euh, je l'ai pas mis sur mon site là, mais c'est le contrôle de l'iris là qu'on va aller plus loin que simplement un passe vaccinal on veut ben, ça fait longtemps que la technologie existe là, le contrôle de l'oeil de, de, de l'iris pour pouvoir vous identifier donc euh, on va très très loin dans le contrôle ici au québec et euh, le go va, va, va falloir absolument que le go lâche le morceau à tout le moins pour pour le vaccin, parce que ça commence à vraiment chauffer euh, sur la planète et si aux États-Unis euh, euh, les, les, les, là pour l'instant la, justi la justice américaine a suspendu l'obligation des vaccins, mais ça va continuer, la guerre va continuer. Mais si jamais aux États-Unis, ce pan-là là, de la vaccination se termine, ben ici au Québec, c'est sûr que ça va suivre un peu partout sur la planète. Mais ça brasse vraiment, surtout en Australie, des grosses marches. Euh, on impose des, des, des dictatures abominables, surtout en Australie, surtout dans les pays euh, du Commonwealth. Euh, on est allé très, très fort. Euh, ce qui est surprenant, ben qui est pas surprenant, dans le fond, c'est le plan des mondialistes. Mais en tout cas, on va voir ce qui va arriver au niveau de ça, mais Legault n'aura pas le choix lui aussi. Mais je ne pense pas que les mondialistes vont lâcher le morceau. Ils vont continuer à prendre d'autres moyens pour justifier leur contrôle des populations. Et là, on s'en va aussi avec la monnaie numérique. Et dans tout, il n'y a qu'une petite parenthèse, dans tout ce qui se passe en ce moment, je sais qu'on parle beaucoup, beaucoup d'énergie, de... de... de technologie là, énergétique, là, pour sauver de l'énergie. Euh, je sais qu'il existe beaucoup de, de, de moyens de bénéficier de ces programmes-là, et là, vous allez me dire que je passe du coq à l'âme, pas du tout. Euh, moi, vous savez, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, j'ai profité d'un programme euh, euh, de réno Climat il y a deux ans, j'ai isolé complètement ma maison, j'ai eu une subvention, et j'ai profité de cette subvention-là, dû au fait que j'ai tout fait les travaux moi-même, c'était... Très, très grands travaux. C'est une vieille maison que j'avais. Il y avait des murs qui étaient vides complètement. J'ai vraiment euh, fait un bon travail d'isolation. C'était la première étape. J'avais tout changé, mon système de chauffage. Là, je m'en vais parce que ça vaut la peine. C'est pas une publicité que je fais du tout. Je vous parle des programmes qui existent en ce moment au niveau de, euh, de l'énergie. Parce que l'économie, quand on parle d'économie, on parle de s'occuper de sa maison. Mais ben là, c'est vraiment dans un sens littéral. Et euh, là-dessus, ben, tout simplement, je veux comme profiter des, des subventions des programmes, et je vous invite, c'est à le faire aussi, euh, pas pour euh, euh, c'est pas un affaire de contrôle du gouvernement, je vous dis que vous devez bénéficier de ces programmes-là pour que vous puissiez euh, euh, sauver des sous, vous, parce que lorsqu'on connaît un peu ce qui se passe au niveau de l'économie tout ça, et on peut voir les mouvements qui s'en viennent, dans ce moment ça se trouve être un con... au Québec surtout, là je parle c'est vraiment au niveau de l'énergie, on focus beaucoup beaucoup sur l'énergie, sauver de l'énergie moi je vous encourage, pour vous-même moi j'ai rien à gagner là-dessus, je vous en avais parlé il y a des, des, des, des mois là euh, que dans le fond euh, euh, on doit bénéficier des programmes qui existent pour justement faire en sorte qu'on on améliore notre, no, notre vie, nous, d'une manière personnelle. Là. Euh, et euh, c'est là-dessus que je voudrais euh, vous parler rapidement. Euh, je vais commencer à faire des vidéos sur, justement, euh, ben, les technologies, l'économie, euh, euh, la domotique, euh, parce que moi, ma maison, je l'ai... Euh, est rendu pas mal domotique, ça va s'améliorer encore, tout simplement pour sauver de l'énergie, de l'économie, pour être au diapason de la situation actuelle. Et euh, ben, c'est ça la petite parenthèse que je voulais vous dire. Là. Je vais commencer à faire des vidéos euh, là-dessus, complément en complémentarité avec mes vidéos sur l'économique. Je n'arrêterai pas, mais je vais vous parler de ça parce que je, ça peut être vraiment intéressant à ces niveaux-là, autant au niveau euh, de ce que vous pouvez euh, bénéficier des programmes gouvernementaux quand, lorsque ça arrive, mais aussi euh, programmes énergétiques et dans les années, les mois, les années à venir, euh, ça va être vraiment, vraiment très, très fort au Québec. Donc, euh, euh, il y a des technologies qui peuvent vous faire sauver beaucoup d'argent et euh, en tout cas, c'est les vidéos que je vais faire. Donc, euh, euh, c'est une parenthèse, la parenthèse est fermée. Bon, on continue ici. On avait dit, euh, ok, on ne parlera pas de ça parce que l'histoire nous suggère que les actions n'aiment pas l'inflation, on a des graphiques. Je voulais faire une un vidéo, euh, rien que là-dessus, peut-être peut cette semaine. À toutes les périodes d'inflation, euh, les actions ont chuté assez euh, fortement et l'or et l'argent ont grimpé. Là, on est en période d'inflation et selon le long terme on commence la période d'inflation en tout cas, je pense qu'on va faire une vidéo seulement là-dessus cette semaine donc euh euh, il y avait euh, un article que j'ai placé ici et je voulais vous en parler vous irez lire c'est très très intéressant euh, en, en gros euh, ça nous dit que les salaires ont augmenté fortement aux États-Unis un peu partout sur la planète ben, sur la planète surtout en Amérique du Nord là, au Québec c'est le cas euh, mais il y a beaucoup de personnes qui ne retournent pas sur le marché du travail et on compare la situation à ce qu'on a euh, qu'on vit euh, depuis un an et demi deux ans là, à la peste la peste bubonique en, en 1400 hein, au Moyen-Âge, et on avait eu à peu près la même, même parallèle. Euh, on avait eu une période où euh, ben, la peste avait tué beaucoup de personnes, contrairement à la COVID qui, si on compare à d'autres maladies, n'a pas tué beaucoup de personnes sur la planète. Là. Donc, euh, ça, ça on parle d'avant la vaccination, là. On, qu'on pas me dire que c'est les vaccins qui ont tout réglé. On parle d'avant la vaccination. C'est vraiment un, un, taux qui est pas très, très important au niveau de la planète. Si on, là on est rendu à 5 millions de personnes, on dit c'est terrible. On est 8 milliards 500 millions de personnes. Même peut-être on avance 8 milliards 600 millions. On avance beaucoup dans, au niveau de la population mondiale. Et puis, je sais pas si mon information est juste. Vous pourrez me corriger. Il me semble que j'ai entendu, euh, à chaque jour au Québec, il y a 30 à 40 personnes qui décèdent. C'est peut-être plus, peut-être moins. Corrigez-moi dans les commentaires, j'ai entendu ça. Donc euh, la COVID, c'est une à deux personnes là, qui décèdent. Là. Si on dit que c'est simplement la COVID et non pas une comorbidité. Donc, euh, dans une période comme ça, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les salaires augmentent et on, euh, euh, on compare ça à la période de la, de la peste bubonique. Ce qui est arrivé, c'est le contraire. Les personnes qui ont été euh, touchées euh, ont voulu apprendre à vivre, et non pas à devenir plus riche, mais entre guillemets, là. Euh, donc, euh, dans cette période-là, qui est dans les, au Moyen-Âge, 15e siècle, 14e, 15e siècle, en tout cas, peu importe la, la, la, le temps, 1300, 1400, euh, les salaires ont augmenté, ce c'était pas des gros salaires, mais il y a eu un désengagement de la population au niveau de leur implication au niveau du travail. Et c'était comprenable parce que les personnes ont vu la mort, la mort autour d'eux, et c'était vraiment beaucoup, beaucoup de morts. Et euh, ce sont comme désengagés au niveau du travail. Et la période actuelle dans laquelle on vient de vivre depuis deux ans, et eh bien même si les salaires augmentent, les personnes se désengagent quand même. On parle pas de tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de personnes, surtout aux États-Unis, on le voit sur les grèves au niveau du de la, labor force qu'on appelle là, le graphique de on a beaucoup beaucoup de désengagement des populations au niveau du travail et ça se poursuit euh, depuis deux ans là, ça se poursuit malgré l'augmentation des salaires parce qu'on dit que l'inflation vient ronger une partie de l'augmentation des salaires donc beaucoup de personnes se désengagent et euh, une autre nouvelle euh, euh, rapidement, là, on va faire ça rapidement, parce qu'après, je vais aller à l'or. Euh, les gouverneurs euh, du Texas et de la Floride proposent aux expéditeurs d'envoyer euh, des conteneurs à leur port au milieu des embouteillages en Californie. Comme on le sait, il y a beaucoup, beaucoup de bateaux qui sont embouteillés euh, en Californie. Et la Californie, ça se trouve être à l'ouest complètement. Et là, il y a des... Euh, le Texas... Euh, eux, eux aussi ont un port donc eux, eux suggèrent aux bateaux qu'ils fassent un petit détour pour aller euh, se faire décharger leur cargaison parce qu'en en ce moment ils se trouvent à être vraiment paralysés, là, euh, surtout euh, dans les ports de Los Angeles là. donc euh, ils leur disent, faites un petit détour même s'il y a une, quelques jours de différents, pour la Floride c'est dix jours mais vous allez le gagner parce que nous on est prêt, autant la Floride que la, le Texas a dit venez, amenez vos paquebots, on va les décharger on va s'occuper de la logistique et ça va désembourber. Euh... Et il faut comprendre, ce qui se passe aux États-Unis, c'est très très important à comprendre. La plupart des États républicains, ça va très très bien. Les États républicains, là, ça va très très bien parce qu'on a arrêté... Ben, on parle au niveau de la Floride, Texas, euh, beaucoup d'autres États républicains ont complètement arrêté la folie euh, des masques, pis, passeport vaccinal, puis euh, euh, même en Floride, on est allé plus loin, on, on, on peut donner des amendes à quiconque oblige quelqu'un à porter un masque ou euh, se faire vacciner. Donc, une entité qu'on parle. Là. Donc, euh, on va très, très loin, et dans le bon sens. Pour moi, c'est dans le très, très bon sens. Mais les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. C'est pour ça qu'on est prête à avoir tous les, les, les containers, que, les les paquebots peuvent transporter pour les acheminer un peu partout. Donc, c'est une nouvelle très, très, très importante. Euh, la pandémie est terminée pour plusieurs États aux États-Unis. Et puis, euh, plusieurs essayent de tenir ça un peu partout sur la planète. Euh, ben, on le voit très, très bien en France avec Macron. Euh, euh, en Australie, c'est une folie. Euh, mais plusieurs endroits euh, sur la planète ont on continuent parce qu'ils ont eu la possibilité d'avoir un contrôle sur, sur les populations. Et ça fait partie du du grand plan mondialiste, communiste, où on veut que tout le monde euh, n'ait plus rien et soit heureux, euh, se, se contente des miettes que les milliardaires qui se sont enrichis de qui ont enrichi leur fortune de 30% pendant cette pan ben pandémie, cette crise, euh, vont continuer à, à profiter pleinement du système, tandis que la, la plèbe, euh, les petits, les servent, euh, vont ramasser quelques miettes. Mais c'est une des raisons pour laquelle plusieurs démissionnent. Et euh, là, le la, la dernier article, euh, avant de passer justement à l'or et l'argent, on va faire ça rapidement, c'est euh, « Nouvel ordre mondial, quand allons-nous découvrir la monnaie numérique qui servira dans... » Euh, le monde entier. Eh bien, c'est ça nous parle encore de cette fameuse monnaie numérique. Euh, les, euh, on parle des c, euh, CBDC. Euh, ça se trouve être une entité euh, monétaire où on on, on, on se trouve à, à, à vouloir. Euh, ben, on injecte dans le fond euh, ces c B c, c euh, là qui se trouve être une monnaie, euh, c'est pas des crypto-monnaies, mais c'est avec l'idéologie de ça, de la monnaie numérique, euh, pour faire en sorte qu'on puisse euh, avoir cette monnaie-là euh, qui.. Euh, qui va devenir la monnaie euh, numérique, là, on parle pas nécessairement euh, Bitcoin, euh, Ethereum, euh, Dodge, peu importe quoi, qui va devenir une monnaie numérique gouvernementale. Et euh, j'en parlais avec euh, mon fils, euh, ce qu'on pensait de tout ça. Moi, je je pense, lui avait son idée là-dessus, que les, les, les Bitcoins, Ethereum et tout ça euh, vont continuer. Moi, je pense que oui, tant que les personnes vont y croire, ils euh, vont investir et ça peut monter, monter, monter jusqu'au jour où... Euh, regardez, il y a une monnaie, là, c'est euh, sur la série euh, euh, Squid, squid petite anecdote, là sur la série Squid, il y a quelqu'un qui est allé partir son petit serveur, parce que dans le fond, c'est pas compliqué, on prend le code source, on installe ça sur un serveur, et ceux qui achètent ça, ben, enrichissent ceux qui ont parti la... la, la la gamique. Et euh, c'est ce qui est arrivé. Euh, Quelques-uns ont créé une, une monnaie qui s'appelle Squid. Euh, la monnaie a duré deux semaines, trois semaines. Elle est, elle a été émise à 16 cents, ses, ses sous, euh, le, le bitcoin. c'est pas le bitcoin, c'est le Squidcoin. Je sais pas comment qu'on l'a appelé. Euh, pendant, pendant la semaine de ces sous, euh, il est parti à 2800 dollars. Et quelques jours après, c'est de crouler à 0.003 sous. Et les propriétaires des serveurs ont tout fermé, ont tout fermé la boutique, se sont fait quelques millions de dollars. Donc, on peut assister à des grandes, grandes fraudes dans les crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je me dis, le futur, c'est pas pas parce que je suis pour ou contre ce que je pense tout simplement c'est que les gouvernements vont prendre le contrôle des monnaies euh, c'est ça ils vont avoir leur propre monnaie numérique leur, leur crypto numérique et euh, le, le la raison pour laquelle euh, une monnaie numérique peut prendre de, de la la crédibilité ben c'est ceux qui ont les armes les ceux qui dirigent c'est eux qui se trouvent à être à la gouvernance des monnaies numériques et par euh, en ce moment ceux qui ont la gouvernance des monnaies numériques sur la planète et eh bien ce sont euh, les gouvernements parce que c'est eux qui ont le pouvoir les armes euh, malheureusement les, le peuple pourrait avoir plus de puissance mais on en est rendu à, à être soumis à un système euh, technocratique, où on veut de plus en plus nous contrôler, donc on, on, on veut imposer ces monnaies-là pour avoir encore plus de contrôle. Euh, moi, ce que je vous dis, je, je vous le dis encore une fois, euh, je vais en faire des nouvelles vidéos sur euh, les technologies, sur euh, la domotique, sur les euh, l'économie énergétique, sur euh, euh, plein de techniques, technologies qui peuvent vous aider, vous. C'est de profiter de ce qui se passe en ce moment sur la planète pour euh, vraiment s'organiser se, se, euh, euh, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. En ce moment, on a beaucoup, beaucoup de pénuries, on a beaucoup de... Euh, de contrôle de population, tout ça, mais euh, dans tout ça, il faut trouver notre compte et euh, être en, euh, capable de se débrouiller là-dedans. Parce que si on, on s'organise pas, ben les gouvernements vont euh, s'organiser avec donc on va aller terminer avec euh, l'art, euh, c'est ce que je voulais faire euh, j'ai pris un petit peu trop de temps pour le reste, donc euh, ici on se trouve à avoir euh, l'art sur euh, du long terme c'est un graphique euh, hebdomadaire, encore mon couloir est ici depuis très très longtemps depuis euh, à août euh, euh, il y a un an, euh, plus, plus qu'un an dans le fond euh, on, on avait eu un sommet, sommet historique, sommet euh, de tous les temps là, en août passé et là on se trouve à avoir, euh, je vais mettre ça comme ça ici, on se trouve à avoir euh, euh, sur le long long terme ok, ça fonctionne pas, sur le long terme on se trouve à avoir cette, euh, cette, euh, ce graphique -là, là, on a eu une montée à partir de 2000 jusqu'à à 2011, on sait très bien, on connaît le pattern. On a eu tête et épaule un renversement, et depuis un an et quelques mois, euh, on est en consolidation. Ici, si on regarde sur un graphique mensuel, est-ce qu'on est rendu enfin au revirement de situation Je ne le sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de mouvements va-et-vient depuis quelques jours. Ça, c'est un graphique mensuel, c'est dur à percevoir, mais on a des moins 20 dollars, des plus, plus 20 dollars. Euh, en une journée, moins 20, moins 30, ça fluctue beaucoup, beaucoup. Et on est prêt ici, en tout cas, si je trace une petite droite là, sur le RSI, que je me sers beaucoup, beaucoup, ça ressemble à un changement de direction, mais on n'est pas encore confirmé. Au niveau de l'argent, c'est la, ben, c'est pas la même chose, mais ici, on a on a eu un rebond ici très, très important sur la, la base, là, et on s'en va en, en montant ici. C'est sûr que si on casse ici, là, on aura une confirmation de continuité là, euh, au niveau de la montée. Et moi, je pense que, euh, c'est pas, il euh, y a un article que j'ai mis sur mon site Global Market euh, qui dit, c'est pas euh, à savoir si l'or va monter ou descendre c'est euh, la question c'est de savoir quand parce que c'est sûr que l'or et l'argent, euh, son petit cousin, vont monter euh, c'est officiel avec la situation euh, économique surtout avec cette folie d'impression monétaire euh, ça va arriver mais c'est savoir quand euh, est-ce que ça va arriver et c'est là la question c'est pour ça que je vous dis euh, vous pouvez accumuler, comme je vous dis, moi j'ai des milliards euh, euh, d'or, d'argent surtout, euh, quelques-unes euh, de, de, de... même je pense qu'il me reste quelques, pas grand-chose en or, surtout d'argent, euh, mais euh, c'est du long terme. Et, et puis je voudrais bien vous dire que vous allez devenir milliardaire en quelques euh, jours, quelques semaines, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mouvements de l'or sont très très long, les mouvements de l'argent aussi sont euh, euh, très longs, ils suivent les mouvements de l'or, et surtout les mouvements de l'argent euh, sont très brusques, c'est ce qu'on a vu euh, dans les euh, dernières années, surtout celui-là ici, là ici c'est dur à voir, comme ça on le voit là, on est passé à peu près de 4$ à c'est en 2000, à 48 Donc, euh, c'est arrivé très, très euh, rapidement, les montées. Et euh, c'est ça qu'on vit au niveau de l'argent. Ici, c'est la même chose. Ça, ça, ça fait assez longtemps, c'est dans les années... Euh, euh, mettons on était passé, euh, on va voir ici, là, 4 à 46 mais d'une manière très très rapide. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait connaître au niveau de l'argent. Comme je vous ai dit, j'ai acheté des lingots d'argent, ce qui se trouve être les lingots euh, des pauvres, parce que je ne peux pas me permettre des lingots d'art, donc euh, j'ai quelques lingots d'argent pour moi. Pour ma part, je pense que c'est un bon investissement. C'est pour ma famille à long terme. Euh, donc c'est là où on en est au niveau de l'or et de l'argent, et j'ai euh, ben c'est la même chose, on a encore une consolidation, c'est sûr que les mouvements de l'or et de l'argent vont vont euh, faire en sorte que les mouvements des minières aussi vont suivre, ou ça peut être les minières qui peuvent euh, euh, gagner du terrain avant l'or et l'argent, mais peu importe, euh, ben on est dans cette situation-là, donc euh, moi je vous dis, euh, les mouvements d'or et de l'argent, c'est du très très long terme, on regarde ici le graphique à très très long terme, ce qu'on a connu depuis un an et demi, ben, ça pourrait encore jouer, euh, tout se peut, je, je, c'est pas moi qui dirige les marchés, je ne fais qu'observer, mais on se trouve à avoir une situation qui pourrait euh, exploser, euh, peut-être très bientôt, on va voir, avec euh, le, la situation euh, euh, dans laquelle la Fed s'est placée, parce que la Fed est dans une situation vraiment folle, parce qu'elle elle a injecté beaucoup. D'argent depuis deux ans, mais maintenant elle se retrouve avec euh, euh, une grande inflation. Et pour contrôler l'inflation, il faudrait qu'elle monte les taux d'intérêt, mais elle ne peut pas se permettre de monter les taux d'intérêt parce que si elle monte les taux d'intérêt, c'est une catastrophe au niveau des entreprises, au niveau aussi de la dette américaine parce que euh, les, les intérêts vont monter, les États-Unis, le Canada, un peu partout vont, vont, vont devoir payer plus de dettes. Donc on se retrouve dans une situation euh, très, très délicate délicate au niveau de de ça. Donc, euh, on va voir ce qui va arriver. Donc, euh, c'est un peu mon, mon résumé aujourd'hui, euh, résumé de la semaine. C'était un peu long, mais je voulais regarder les nouvelles euh, importantes qui se sont passées sur tous les unis et continuer à surveiller ce qui va se passer au niveau euh, de la vaccination obligatoire dans beaucoup de pays. Donc, euh, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.